Bonjour, mes chers élèves en deuxième année primaire au co 1 Je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, je me présente. Je m'appelle Youssef Dalel, enseignant de français et aussi de communication. Je suis ici pour vous aider à parler en français et communiquer soit avec euh, vos amis, soit avec... Euh, des membres de famille alors je vous présente maintenant une nouvelle science une nouvelle situation il s'agit de c'est bientôt la rentrée c'est le titre de la situation que je vous propose aujourd'hui voici l'image de amine et ses parents ils sont dans le salon, alors Amine se lève le matin, il les découvre des surprises sur la table. Que dit Amine en se levant à ses parents et que découvre-t-il sur la table Quelles sont les surprises présentées par ses parents D'abord, l'objectif de communication, c'est dire bonjour et remercier. Nous sommes donc la première semaine. Alors, je vous laisse écouter le dialogue deux fois. D'accord Le dialogue entre Amine et ses parents. Après, je vais vous poser des questions de compréhension. Et on va découvrir d'autres expressions qui sont vraiment utiles pour vous. Écoutez d'abord le dialogue entre Amine et ses parents. Semaine 1, page 2. C'est bientôt la rentrée. Bonjour Amine. Bonjour maman. Bonjour papa. Demain, c'est la rentrée. Oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prêt pour travailler.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 Et vous êtes aussi prêt pour travailler cette année, avec des séances de communication et d'activité orale que je vous propose. Alors, écoutez maintenant les questions. Qui est le garçon ici Qui est-ce Est-ce que vous connaissez ce garçon Comment s'appelle-t-il oui, répondez. Qui est-ce Comment s'appelle ce garçon Comment s'appelle-t-il Oui. Oui. Oui. Très bien. C'est Amine. Ce garçon s'appelle Amine. Il s'appelle Amine. À qui parle-t-il qui sont-ils Qui sont-ils Oui Oui Oui Très bien, ce sont les parents de Mine. Ils parlent à son papa et à sa maman. Il parle à son papa et à sa maman. Que dit-il Que dit Amine à ses parents en se levant le matin Que dit-il Est-ce bonjour ou bonsoir Oui, oui. Très bien. Il dit bonjour à son papa et à sa maman. Il dit bonjour à son papa et à sa maman. Que lui rappelle son papa Que dit-il C'est bientôt, oui. C'est très bien. Demain, c'est la rentrée. Demain c'est la rentrée. Répétez encore fois. Demain c'est la rentrée. Il dit demain c'est la rentrée à son fils. Très bien. Que va faire Amine demain Que va faire Amine demain Elle va à la piscine il va à la mer, il va à la plage, il va au stade où il va à l'école. Oui, très bien, il va à l'école. Demain, c'est la rentrée. Demain, c'est la rentrée des classes. Demain, c'est le premier jour de l'école. Il va à l'école, bien sûr. Que montre maman? Que montre maman Amine? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un nouveau cartable. Très bien, c'est un nouveau cartable. Une trousse. Alors, comment est la trousse? La trousse est. Très bien, la trousse est verte elle est sur la table le cartable est marrant et sur le et sur la table très bien et sur la table elle montre à mine son nouveau cartable et sa trousse sa nouveau car... son nouveau cartable et sa trousse bien sûr à mine est content car il découvre des surprises sur la table, un nouveau cartable et une trousse. Alors il dit merci à ses parents. Il dit merci à ses parents. Alors pour dire bonjour, on dit bonjour en se levant le matin et... Au soir, lorsque je rentre, de, je reviens de l'école et je rentre à la maison, on dit bonsoir à mes parents. Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsque quelqu'un m'offre quelqu un, un cadeau, je lui dis merci. « Je te remercie. » Maintenant, Amine dit à ses parents « Je vous remercie. »« Je vous remercie. »« Je vous remercie. » Lorsqu'Amine parle à son papa et à sa maman, il dit, je vous remercie. Lorsqu'Amin parle à une amie ou à un ami à l'école, il dit, je te remercie. Répétez, je te remercie. Merci beaucoup. Merci bien. Je te remercie. Je vous remercie. En répondant, on dit de rien. Je vous en prie ou je t'en prie. Alors l'autre, il dit de rien. Je t'en prie ou je vous en prie. Alors, en écoutant Dialogue deux Infos, pour bien apprendre. Semaine 1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 Alors c'est fini pour aujourd'hui, à la prochaine